Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous dire que l'enlèvement de l'église est une hérésie. Cela n'aura pas lieu. Donc euh, qu'est-ce que l'enlèvement de l'église Donc vous voyez euh, sur ce graphique, qui est bourré d'erreurs, hein, c'est juste pour l'illustration, mais ce graphique est, est, est fortement erroné. Donc l'enlèvement de l'église, c'est-à-dire que euh, certains courants évangéliques euh, prétendent qu'ils euh, seront enlevés au ciel et qu'ils vivront le, le grand repas des noces, donc ils seront au ciel, et qu'ensuite ils retourneront sur terre pour peupler le millénium C'est-à-dire cette période de mille ans euh, de l'ère de l'Esprit-Saint. Euh, et donc, euh, alors il y a un débat entre eux pour savoir euh, quand aura lieu cet enlèvement euh. Nul ne connaît la date ni l'heure, mais euh, voilà. est-ce que, est que l'enlèvement euh, aurait lieu pour eux euh, avant les tribulations, pendant les tribulations ou après les tribulations Sur ce graphique, vous voyez que euh, l'enlèvement euh, est avant les tribulations de l'antéchrist. Euh, donc voilà ce que c'est que l'enlèvement. Euh, alors, euh, première chose, euh, les évangéliques ne font pas partie de l'Église, car ils ne reconnaissent pas le pape, ils ne reconnaissent pas les, certains dogmes de l'Église catholique, comme par exemple euh, l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie. Ils ne, ils ne communient en aucun cas la liturgie de l'Église catholique, ils ne croient pas en la transubstantation, donc ils ne communient pas. Donc voilà, ils rejettent le pape. Euh, mais en fait euh, le principal argument pour dire que l'enlèvement de l'église est une hérésie et donc n'aura pas lieu C'est que nulle part on trouve cette référence dans la Bible Absolument nulle part et je vous mets au défi de trouver des, des références bibliques qui parlent de l'enlèvement de l'église euh, ceux qui prétendent qu'il y aura un enlèvement de l'Église, donc certains courants évangéliques, euh, se rapportent à deux euh, passages dans la Bible que je, vous, que je vais vous montrer. Et en fait, ces deux passages parlent non pas de l'enlèvement de l'Église, qui n'existera ne, qui pas, mais qui parlent de, euh, de la montée au ciel des élus au jugement dernier. C'est-à-dire lorsque le Christ reviendra physiquement euh, dans, dans notre réalité, il reviendra pour juger les vivants et les morts, et, et, et, et d'ailleurs son règne n'aura pas de fin, et euh, voilà, donc il, il, il mettra les élus au ciel, donc qui seront élevés au ciel, parce que le, le, le ciel est en, est en haut, et l'enfer, et le concile de l'église de Trente dit que l'enfer est, est au centre de la terre, d'ailleurs il y a de la lave, hein, on voit ça avec les volcans, donc euh, le lac de feu dont parlent les évangiles euh, est au centre de la terre. Et donc les, les damnés iront éternellement en bas, euh, donc euh, dans le lac de feu, souffrir éternellement. Et donc les, les passages, euh, donc je, je vais vous montrer les passages qui, qui pour les évangéliques euh, euh, fait penser à l'enlèvement de l'église. En fait, c'est la parosie. Donc, il y a la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Euh, « Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. » « Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. » Ensuite, voilà, il, il parle de ce passage-là. « Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nœuds du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur, ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. » « Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. » Donc en fait, ce passage-là, euh, qui, qui, qui, enfin, les, les évangéliques l'interprètent le, le, comme l'enlèvement de l'Église, mais en fait non, c'est euh, au jugement dernier, les élus seront emmenés au ciel avec Jésus pour l'éternité. D'ailleurs, euh, nous serons pour toujours avec le Seigneur, donc ça, ça ne colle pas avec leur version comme quoi euh, ils seront enlevés, ils iront au ciel, et après ils, ils retourneront euh, peupler la terre au millénium. Ça n'a pas, pas de sens, c'est contradictoire. Euh, voilà, nous serons enlevés, mais au jugement dernier, euh, encore glorieux, et nous irons euh, siéger, euh, enfin nous irons au ciel avec le Christ. Et deuxième passage, euh, là c'est dans Matthieu 24, « Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Donc là aussi, en fait, on parle de la parosie, de, du jugement dernier. Euh... Voilà, c'est la vedie du Fils de l'Homme. Ce n'est pas, pas l'enlèvement de l'Église. Euh, Jésus ne viendra pas enlever euh, qui que ce soit, euh, malheureusement. Il faudra se préparer au martyr. Euh, bon, j'ai fait des vidéos là-dessus, mais je pense que j'en referai euh, sur le martyr, parce qu'en fait, c'est pratiquement notre chemin de vie euh, à nous, catholiques, euh, pour ce temps. Donc, euh, je pense que reviens, je reviendrai là-dessus. Sur ce, que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour la prochaine vidéo.